Et un, et deux, et trois vidéos Oui, c'est la troisième vidéo de cette magnifique trilogie pour construire votre programme. On a vu ce qu'était un programme politique, on a vu ce qu'était l'argent, et ça, c'était pas mince affaire. Et maintenant, on va construire votre programme politique avec une méthodologie très claire. Ça va être passionnant, et je vois mes deux colocs qui me regardent, mais alors, attentif comme jamais alors, il existe une infinité de manières de construire son programme politique. Ce que je vais vous donner comme information sont des idées. Vous prenez, vous prenez pas, ça m'est égal. Pour commencer, quelques étapes pour recueillir de la matière sur votre commune. Et on va commencer avec cette partie. Quel regard les habitants de ma commune portent sur la commune Alors là, il va falloir faire du terrain. C'est ce qu'adorent faire les politiciens. Mais pour de vrai, Aller rencontrer les habitants, les experts, les techniciens. Aller dans la rue, serrer des pinces, faire des Facebook Live. redouter d'inventivité pour rencontrer ces personnes et pour identifier les grands besoins, les questions des habitants. Une fois ce travail fait, essayez d'élargir votre spectre, allez regarder dans le rétroviseur, voir ce qui s'est passé, voir quel est aujourd'hui le bilan de votre commune, et puis allez aussi chercher d'autres euh, idées un peu ailleurs, et j'ai noté quelques petites il a pour vous aider. C'est ici, hein, City Lab, Wikishestadies, Le Monde, Smart Cities, tout ça, ce sont des idées d'endroits où vous pourrez voir des choses qui pourront potentiellement vous inspirer. Vous aussi les jeunes, vous m'écoutez sans cesse. Et une fois que ce travail est fait, bah là, on commence à être tout excité parce que ça, c'est vraiment le début du programme. Organiser une plateforme, former une plateforme de concertation. Alors là, ça peut être très simple, ça peut être par Twitter, ça peut être par un formulaire en ligne, ça peut être parce ce que vous voulez, mais le but, c'est de recueillir les premières propositions, les premières idées des habitants et de vraiment baser votre programme là-dessus parce que j'en connais qui ont essayé de faire ça puis... bon, qui ne sont pas forcément basés. Pardon. Et puis, alors, si vous ne voulez pas faire de burn-out trop rapidement, il va bien sûr falloir déléguer et apprendre à déléguer. Bien, par exemple, moi, je donnerais tel axe de travail à Mehdi et tel autre à Charlie, même s'ils ne sont pas... fut fuite Mais bon, il faut les aider, quoi. Alors, oui, oui, calmez-vous. Je vois beaucoup de questions à droite à gauche. Donc, en effet, pour éviter le surmenage, de toute façon, il faut se mettre d'accord sur quelque chose. Vous allez manquer de temps, d'équipier et de connaissances. Dans 100% du cas. Donc l'idée, c'est de toujours vous baser sur la vision que vous êtes construite de votre ville en vous disant « Dans six ans, je veux que ma commune soit comme ça. Est-ce que le travail sur cet axe est nécessaire pour arriver à cet objectif ?» Et une fois ceci fait, ça va aussi vous aider à prioriser, c'est-à-dire à vous dire « On travaille en priorité sur ces quatre thématiques, et puis le reste, c'est du bonus. » Mais il va falloir passer par cette étape. Et puis autre chose qui peut vous aider aussi à trancher, bah, c'est l'agenda politique national, c'est l'actualité. Si, par exemple, il y a un énorme débat sur le nucléaire, bah, bien sûr, vous allez vous positionner par rapport à ça, organiser des événements par rapport à ça. Ça, ça ne dépend pas de vous, mais soyez attentifs et gardez l'œil vif. Bon, donc, j'ai fait ce travail, j'ai de la matière, j'ai plein d'avis, j'ai Jacques qui me dit ça, j'ai Marie-Claire qui me dit ça. Maintenant, il va falloir trier tout ça et bosser sur le contenu de ce programme. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce programme politique Pour ça, je vous invite à regarder cette slide extrêmement sérieuse, mais extrêmement importante. Les grands secteurs de compétences, Municipal. Alors, vous savez lire, je ne vais pas tout développer, mais sachez qu'il faut que ces domaines figurent dans votre programme d'une manière ou d'une autre. Urbanisme. Domaine sanitaire et social. Enseignement. Ouais, les écoles sont à la charge de la commune. 4. la culture. Mais dis, écoute bien si tu veux faire ta médiathèque, c'est maintenant. Et 5, pour le foot du dimanche, sport et loisirs. Et puis, deux missions un petit peu à part, mais qui va bien sûr falloir assurer. Les missions traditionnelles telles que l'entretien de la voirie et les missions au nom de l'État. Bah oui, l'État va vous demander des choses à faire. Dans ce cas-là, il faut, faut dire oui, quoi. faut, faut dire oui. Eh, les colocs Petit tip si vous voulez vous la péter en soirée, lâchez l'expression « clause générale de compétence ». Après ça, plus personne ne dira un mot et vous gagnerez 1000 points dans le classement des, des gens qui ont la classe, quoi. Oui, cette fameuse clause générale des compétences autorise des initiatives locales. Donc la liste que je viens de vous faire n'est pas exhaustive et vous pouvez bien sûr ajouter en fonction du contexte de votre commune des initiatives qui seront les vôtres et que je respecterai. Alors là, tout ce qu'on vient de dire, c'est très très, hein c'est les secteurs, c'est précis et tout. De manière un peu plus transversale, essayez de trouver ce petit plus dans votre mode de gouvernance, de trouver votre marque de fabrique. Qu'est-ce qui va faire que dans votre manière d'exercer le pouvoir, vous allez être nouveau est-ce que les gens vont dire, ah dis donc, lui, la transparence, c'est son truc Est-ce que les gens vont dire, alors lui, il est vraiment à fond sur la réforme de la démocratie locale Trouvez ce qui vous, vous fait vibrer, ce qui a du sens pour vous, et ce qui fera que oh, vous aurez un petit quelque chose en plus par rapport aux autres. Arrêtez de me regarder comme ça alors cette partie-là, j'en ai déjà parlé à la première vidéo, donc normalement, si vous avez suivi, vous pouvez passer aux toilettes. Pas vous deux, par exemple, parce que je sais très bien que vous étiez pas attentif à ce moment-là, donc on fait juste un rappel pour bien différencier projet, programme, tout le bazar. On est bien d'accord qu'en termes de calendrier, vous commencez par la vision, hein la petite vidéo avec un fond de musique un peu américaine, le truc qui inspire, qui dit « voilà, ceci ma tribune pour la commune ». Ensuite, c'est le projet, c'est le diagnostic avec une liste de priorités, de, voilà, voilà, l'analyse du malade voilà ce que nous on va faire pour le soigner et à la fin seulement vous communiquer sur le programme et cette liste d'actions que vous souhaitez mener au sein de votre commune alors oui donc je vous vois danser là on se calme un peu parce que d'abord il faut passer par cette étape c'est pas drôle mais toutes ces mesures c'est intéressant il va falloir vérifier qu'elles soient faisables. or comme vous allez travailler sur votre budget ça va être vite fait hein on en a parlé à la vidéo d'avant budget d'investissement budget de fonctionnement la hauteur de votre dette, il va falloir faire des calculs pour voir si tout ça peut s'équilibrer. Quand vous voulez mettre en place une mesure, bah vérifiez ce qui s'est fait avant et ça coûtera à peu près la même chose. Donc ça, c'est une bonne manière pour vous de mettre le curseur en vous disant « Ok, si je veux mettre ça en place, ça va me coûter tant d'argent. » Et alors, le top, ça c'est pour vous aussi les jeunes. Si vous pouvez faire appel à un expert budgétaire pour évaluer tout ça et pour s'assurer de la solidité de votre travail, bah, ce serait cool. quoi. Et puis je vous donne aussi cette petite information ici. Ce site internet est intéressant, je vous conseille d'aller y faire un tour. Vous voyez, ils prennent des notes là, ils ne font pas les malins. Hein. Et alors moi j'adore farfouiller dans ce qui s'est déjà fait en me disant derrière ça, derrière ça, derrière ça, derrière ce programme, derrière cette campagne, il y a toute une équipe qui a réfléchi en se disant comment on va pouvoir sortir de la masse, comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Allez voir, c'est passionnant. Et puis je finis cette petite vidéo comme d'habitude par une note un peu légère qui sort un peu du cadre avec les listes participatives. Alors de base, les règles sont les mêmes, hein, elles sont écrites ici, c'est paritaire, tout le monde respecte les conditions d'agéabilité, bref. Mais la liste participative va sortir du cadre dans le sens où ce n'est plus un maire, le chef et son équipe, mais une liste participative où chacun doit avoir sa place pour exercer un rôle clé au sein de l'équipe pilote de la commune, au sein de l'équipe municipale. Qui allez-vous recruter C'est la première question que je vous pose. Comment vous allez travailler ensemble et donc là, il va falloir s'appuyer sur des valeurs collectives solides et je vous recommande très chaudement Fly the Nest. Arrêtez de vous moquer de mon anglais comme ça Dans une liste participative, vous avez le choix, vous pouvez co-construire le programme une fois élu, c'est-à-dire avec ceux qui nous ont élus, avec les habitants, ou vous pouvez co-construire ça avec la liste en amont. Autre petite pépite, l'université du Nou. Avec eux, vous allez pouvoir, par exemple, faire le choix de la tête de liste. Bah oui, parce que si c'est une liste participative, on est censé à peu près être tous au même niveau. Donc, il faut décider d'un visage, quand même, pour représenter les personnes et pour le mettre sur les affiches. Pour ça, par exemple, l'élection sans candidat, vous connaissez Non, ils ne connaissent pas, vous voyez, ils ne connaissent pas, ils font plan. Allez voir, l'université du Nou. Ça pose plein d'autres questions intéressantes, organiser des forums ouverts sur place. Comment, avec une liste participative, on crée cette campagne et comment on crée un lien plus fort avec les habitants. Moi, je vous dis, c'est intéressant. Après, si ne vous intéresse pas, on va passer à autre chose. Hein. C'est la fin de ce défi programme. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec toujours plus de choses intéressantes à découvrir. Merci Charlie Mehdi pour votre écoute et à la prochaine fois.